Un bonjour à tous. Aujourd'hui, comme euh, nous cette dit, je vais vous parler de diversité acoustique et écologie du paysage. Donc, euh, pour commencer, euh, c'est bon Voilà. Donc euh, Petit rappel historique sur, euh, sur les, les changements euh, de paradigme qu'on a pu connaître en écologie du paysage ces dernières décennies. Notamment, le retour de l'hétérogénéité, vu comme un facteur clé des dynamiques. Euh, euh, spatial et temporel de paysage ouais on peut, ouais. Et euh, donc, euh, juste, j'ai mis quelques papiers qui me paraissent importants à connaître. Si vous les, si vous les connaissez pas déjà, probablement vous les connaissez. Mais euh, ça permet un peu de, de marquer les, les étapes, un petit peu de ce changement de paradigme. Euh, L'article de Dunning-Geal, un peu un peu historique des années, des années 90 qui est le premier à, à théoriser un peu les, les processus qui ont lieu dans les paysages complexes à l'échelle de la matrice, non plus à l'échelle du patch d'habitat, comme, on, comme euh, on le théorisait beaucoup avant dans le cadre de la, la théorie euh, donc, de la géographie des îles, elle hein, était adaptée en écologie terrestre. Donc euh, petit à petit, on s'affranchit de cette vision un peu binaire vitalement euh, habitat en s'intéressant à l'océan, donc ça c'est l'article de Kupfer, euh, et, euh, du début, euh, milieu des années 2000, qui euh, donc euh, donc euh, met l'accent sur euh, sur le, le fait de ne plus considérer la matrice comme du non habitat mais simplement de l'habitat de diverses qualités, donc euh, et donc de tenir compte de cette hétérogénéité étant comme étant un facteur dynamique des paysages complexes. Euh, ensuite un euh, article que j'aime beaucoup de de la même période qui, euh, qui en plus relie, relie, relie cette euh, hétérogénéité à ce qu'il appelle des structures, structures euh, clés-clés de gouttes euh, qui peuvent jouer un rôle euh, essentiel dans les paysages hétérogènes, par exemple euh, les hées, le ou les arbres Et enfin, l'article euh, dans les années début 2010 de, de Faridéal qui euh, théorise et, et, et surtout euh, définit clairement euh, les différentes hétérogénéités euh, de composition et de configuration des paysages. Voilà. Donc euh, ces paysages complexes, ah, je suis bête. <rire> voilà. Ces paysages complexes, on peut, euh, une, des, une des difficultés, c'est de caractériser la diversité dans ces paysages. Par essence composée de mosaïques d'habitats différents, donc avec des communautés juxtaposées qui coexistent dans l'espace et dans le temps de manière plus complexe. Et donc, ce qu'on propose ici, c'est que la composante acoustique de ces paysages permet d'entendre la diversité de paysages complexes. Pour définir cette diversité acoustique, bon, c'est relativement simple. Je vous propose une définition ici. Ça serait, en fait, une plus grande complexité de son dans un paysage acoustique donné qui serait mesuré avec, par exemple, plus de bandes de fréquences occupées par l'activité acoustique ou des plus grands niveaux. Ça peut être mesuré en décibels, par exemple, de l'activité acoustique ou d'énergie liée au son ou si on veut tenir compte de l'origine de la source du son, on peut considérer, par exemple, aussi. Euh, le, le, le mélange ou la, le, le, la diversité des, des sons d'origine biologique, géologique ou, ou climatique ou, euh, ou anthropique. Euh, ceci se base sur le fait que les espèces, euh, beaucoup d'animaux de, utilisent euh, euh, des sons pour euh, se déplacer, pour, pour communiquer entre eux, et euh, singulièrement euh, les oiseaux évidemment, mais également beaucoup d'insectes, euh, et puis euh, énormément de mammifères aussi. Donc là, par exemple, c'est une illustration pour On voit comment les différentes taxons peuvent occuper l'espace euh, acoustique. Alors, euh, pour relier nos deux thématiques, la diversité acoustique et l'écologie du paysage, je vous propose donc de revenir à ce à cette euh, définition euh, de, des niveaux, euh, des, des échelles, des niveaux d'organisation avec lesquels on étudie l'effet de la fragmentation ou l'hétérojeté du paysage euh, sur la biodiversité, en, donc, euh, en travaillant soit à l'échelle du patch, donc de, de l'habitat, donc dans le cas de la biodiversité ou à l'échelle du paysage. Et euh, Farid, notamment, montre bien que c'est uniquement à cette échelle qu'on peut vraiment étudier l'effet de la fragmentation euh, au sens strict, c'est-à-dire euh, de, de la configuration. Euh, étonnamment, très peu d'études jusqu'à présent on se sont intéressées à lier la diversité acoustique des paysages et les métriques de, de, de configuration et de composition de paysages à des échelles justement euh, méso, et non plus à l'échelle des patchs. Euh, il y a un article euh, de euh, 2015 euh, en Australie mais qui reste à l'échelle du patch et puis euh, plus récemment hein, c'est des articles de 2020 donc c'est très récent euh, des articles qui commencent à relier donc euh, une diversité acoustique à soit la, la distribution, la quantité d'habitat de, dans des paysages soit euh, la taille des, des, des patchs forestiers par exemple dans d'autres agricoles. Et puis un exemple en paysage forestier où euh, on regarde l'effet de la taille des patchs sur euh, la diversité acoustique. Mais toujours très peu d'études qui s'intéressent à la diversité acoustique et à l'hétérogénéité du paysage euh, proprement dit. Donc ici, on, on, on a travaillé sur deux secteurs avec euh, des, des hétérogénéités paysagères différentes. Donc la zone atelier pierre et les côtés de ballée côte de Gerson, que vous connaissez tous, canton d'Orignac. Et puis, euh, l'OHMI qui euh, m'a en Arizona, au sud de Tucson. Donc, euh, ici, on fait des, des hypothèses euh, un petit peu emboîtées sur le fait qu'on euh, on considère que la diversité acoustique va répondre à l'étrojeté de cette mosaïque paysagère, à la fois selon le grain spatial du paysage, sa configuration, sa fragmentation sur la proportion d'habitats semi-naturels euh, qui serait plus ou moins riche au niveau acoustique, acoustiquement riche, euh, donc sur des gradients euh, de, de, de type d'habitat, et puis euh, plus, euh, à des échelles plus larges, l'historique euh, des perturbations, hein, qu'elles soient climatiques euh, ou anthropiques, dans, dans ces milieux. Alors le monitoring de l'acoustique, c'est quelque chose qui est considéré euh, par... Euh, euh, comme une méthode un peu émergente en, en écologie depuis euh, une de dizaine, douzaine d'années, on va dire maintenant, euh, et qui est même, vous avez, comme un des principaux gains euh, conceptuels et techniques euh, ces dernières années, notamment parce qu'il permet de standardiser les observations, plus d'effets d'observateurs, de, observa et puis euh, de, de, de, de, de, de, on, peut, on peut enregistrer euh, des taxons qui appartiennent à différentes... Euh, groupe taxonomique hein, incluant les oiseaux mais également les tout ce qui est les amours les chauves-souris plein d'autres mammifères etc et puis les les sans squelette en, enfin on peut considérer que c'est une méthode qui est non invasive alors low cost ça se discute et qui permet donc, notamment euh, d'investiguer des, des espèces qu'on peut pas autrement et de, et de limiter le dérangement le coût environnemental de ces techniques reste évidemment ouvert euh, et fera euh, l'objet d'ailleurs d'une discussion, euh, je crois, bientôt, en AG. Enfin, bien. Alors, tout repose en fait sur le concept de la niche acoustique, hein, c'est que c'est une dimension de la niche acoustique comme les autres, et que les espèces peuvent coexister, euh, notamment les oiseaux, dans l'espace acoustique en se partageant l'espace cela. Donc, euh, euh, les, les premiers travaux de comparaison euh, entre les suivis euh, classique de pifone, par exemple par euh, point d'écoute et puis les monitoring acoustiques montrent que les, les deux sont très comparables et que en fait euh, les espèces qu'on peut détecter par l'acoustique sont des indicateurs assez robustes en fait de euh, l'ensemble de la communauté, y compris les espèces qui ne le sont pas. Donc euh, euh, ici, on a utilisé donc, euh, deux types d'enregistreurs. De, de hein. Donc, euh, on, on a une, une gamme maintenant d'enregistreurs euh, disponibles sur le marché qui est très large. Ça va de choses très, très, très, très, très peu chères, comme les Audiomotes et qui sont Open Science, voilà. euh, jusqu'à des enregistreurs euh, très robustes et costauds, mais un peu chers, les sont Maker 4 de point acoustique. Et euh, en utilisant les mêmes. Euh, les mêmes paramètres d'enregistrement, on peut comparer les résultats, euh, par exemple, sur les périodes de 24 heures. Euh, les données acoustiques obtenues peuvent être analysées de, de, de plusieurs façons. Euh, on peut les utiliser, par exemple, pour écouter les, les chants ou les reconnaître des espèces euh, à l'oreille, hein, comme on le ferait euh, exactement comme on le ferait sur le terrain. Et puis, par exemple, aux États-Unis, il, il y a des suivis maintenant euh, à en Californie qui sont faits à l'échelle de l'État, uniquement avec des enregistreurs. Hein, et de, L'ornithologue écoute euh, les enregistrements, et puis euh, après coup, de, dans son bureau, comme s'il faisait euh, des points d'écoute euh, sur le terrain. Et puis, euh, sinon, euh, beaucoup de choses euh, sont basées sur l'analyse des sonogrammes, des scacogrammes, hein, où on représente le son euh, euh, en trois dimensions, euh, fréquence, temps, et puis euh, l'amplitude du son. Euh, donc, ça permet de vérifier visuellement, hein, puisque chaque espèce a une signature acoustique, que ce soit tout accent confondu. Euh, et puis euh, ça ouvre la porte aussi à tout ce qui est l'identification euh, automatisée par algorithme d'intelligence artificielle et notamment ces développements euh, récents, le deep learning euh, qui, qui, qui fait que c'est de plus en plus efficace et que ça sera de plus en plus utilisé à l'avenir et puis ça sert également à calculer la diversité acoustique proprement donc pour cela il existe une, une, un ensemble de D'indices qui ont été développés depuis, euh, je dirais, une dizaine d'années, essentiellement, hein, euh, euh, notamment euh, Jérôme Sueur du Muséum national de l'histoire naturelle à Paris, euh, a été un des pionniers dans ce domaine. Donc, euh, bon, je vous invite à, à, à, si ça vous intéresse, à consulter euh, leur publication. Mais en gros, euh, ici, je vais vous parler de quatre indices qui sont, que je vais utiliser et que, qui sont assez peu redondant donc euh, qu'on peut utiliser en, en qui, disons qui permet d'avoir une vision globale de la diversité acoustique d'un enregistrement donné donc euh, ce qu'on appelle la complexité acoustique la C.I qui est un indice qui a été créé par des ornithologues italiens donc justement pour bien refléter l'activité euh, de, des champs d'oiseaux dans un enregistrement euh, euh, donc euh, et qui est basé en fait sur les changements euh, dans le temps de l'amplitude des sons euh, sur des séquences de 5 secondes. Donc, en fait, euh, les enregistrements euh, riches en champs d'oiseaux euh, sont, euh, sont caractérisés par des changements d'amplitude très rapides, parce que les champs d'oiseaux varient en termes d'amplitude. Donc euh, l'ACI se propose d'étudier ces variations temporelles fines et de quantifier euh, cette complexité de cette manière. Euh, un autre indice qui a été euh, adapté en fait, de l'indice de Shannon, hein, à, mais à l'occupation des bandes de fréquences par du son, donc, euh, donc, euh, qui fonctionne exactement comme un indice de Shannon, mais basé sur des fréquences, euh, fréquences euh, plus ou moins occupées. Donc euh, les, les faibles euh, valeurs de diversité sont obtenues soit pour des enregistrements. Euh, sont, voilà, sont, sont, sont, sont, pour être obtenus pour des enregistrements où un seul son domine une seule fréquence de, de, de son, donc exactement comme une espèce dominée par exemple une communauté. Et puis des indices qui sont intéressants euh, par leur simplicité euh, d'usage et de calcul, c'est euh, le NDSI euh, qui est juste un ratio sur euh, les sons euh, graves, non aigus sur les sons graves dans un, dans un enregistrement. Donc euh, on considère que au-dessus au et au-dessous d'un de, seuil de, un peu arbitraire de, de, de kilohertz qu'on considère comme étant la limite entre la biophonie dominante et l'anthroponie dominante, les sondes d'origine anthropique étant euh, en général en dessous de, de, de kHz. C'est un ratio qui reflète euh, directement la pollution, mais qui va entre moins un et un, la pollution sonore, pardon. Euh, et puis un indice très, très simple d'utilisation qui est le nombre de fréquences de pics acoustiques dans le. Voilà, Il y en a une bonne vingtaine maintenant de disponibles. Pour illustrer un petit peu euh, avec des sonogrammes ce que ça signifie de ces indices, donc je, vous, je vous ai mis ici, euh, issu de l'article que je vous euh, présente ici, euh, donc, euh, qui, qui contraste en fait un enregistrement riche en, pardon, avec une très forte... Euh, de très forte valeur de tous les indices euh, de diversité acoustique, hein, donc, de, à des INP en haut, donc, il y a un chorus matinal euh, d'oiseaux avec single, euh, un rossignol, d'espèces. Un, un Et puis, en dessous, un, justement, un enregistrement qui a été considéré comme ayant une très faible diversité acoustique, avec juste un, un orthopère, un euh, une simulation de cliquet, donc, la bande d'air pour aider autour de trois kilomètres. Voilà. Donc, c'est pour illustrer qu'est-ce qu'on représente avec ces indices exactement, avec ces indices acoustiques. Euh, dans l'article, on a proposé sur euh, un peu le modèle de ce que Eric Allen avait proposé pour la, les indices de multidiversité euh, multitaxa, c'est-à-dire où on somme euh, des, des euh, richesses spécifiques euh, euh, scalées, euh, sans la réduits, euh, pour euh, créer un indice qui, de diversité multitaxa. On, on a construit un indice de la même manière qui, euh, qui scale et qui euh, somme euh, plus euh, six indices acoustiques différents qui peuvent parfois euh, répondre de manière antagoniste ou complémentaire aux facteurs environnementaux. Donc toujours pour illustrer euh, ce qu'on qu entend par diversité, donc, euh, un exemple de paysage sonore nocturne en haut, donc, euh, dans les coteaux de Gascogne, donc, euh, une forêt feuillue à 3h du matin en avril, avec, euh, on voit tout en haut les les écolocations du mollusque de Sestomique et une roche-souris qui est une des rares à crier dans l'audible, donc en dessous de l'EAS. Et puis euh, en bas, donc euh, les sons juxtaposés, euh, ce sont des chambres de chouette du lot. Et puis les espèces de plages vertes euh, euh, diffuses, là ce sont des aboiements de cheval. voilà Donc ça c'est un enregistrement nocturne. Alors en forêt, en dessous un enregistrement donc du chorus matinal des oiseaux dans un paysage donné par la prairie euh, toujours dans les coteaux, avec un chorus matinal complexe hein, de au moins sept espèces d'oiseaux, euh, donc on voit les changements d'amplitude hein, comme je disais pour euh, la série là, de, très rapide hein, puisque les unités sont des, sont des secondes et puis euh, en bas tout en bas vous voyez cette espèce de, de autour de zéro là euh, un peu au-dessus de zéro, cette espèce de, de bruit de fond qui est en fait euh, là, donc le domaine des bouleurs tropiques. Par exemple, euh, les cloches des villages qu'on entend euh, sur cette enregistrement. Alors, les résultats qu'on qu a eus sur euh, les premiers résultats qu'on a sur euh, la zone euh, que vous connaissez tous, de, de, de, de la grille, euh, la fameuse grille d'Aurignac, hein, on couvre le canton d'Aurignac, le point d'écoute. Euh, donc, euh, c'est euh, donc euh, très intéressant, de, de, c'est parce qu'on a été surpris de trouver, euh, euh, par exemple, que en fait, les mosaïques dominées par la prairie, permanente, étaient les plus diverses acoustiquement, hein, même plus que les forêts, qui n'ont pas forcément les euh, meilleur valeurs de diversité acoustique, tout un disque confondu. Et euh, donc euh, en dessous, euh, c'est pour euh, schématiser un petit peu ce lien entre hétérogénéité et diversité acoustique, je vous ai mis un petit graphique en bleu qui montre, en fait, j'ai juste cartographié la, la valeur de l'hétérogénéité de composition, donc Shannon, diversité de paysage, à 500 mètres, pour toutes les mailles. Et vous voyez que, donc, euh, si, si vous, vous mettez en regard avec la carte des occupations du sol de Nantes, hein, euh vous voyez qu'en fait, les zones de faible hétérogénéité correspondent aux zones les plus forestières. On voyez les tout blanc dans la carte correspond aux patch vert de la carte multicolore. donc euh, ce sont les zones forestières les moins hétérogènes, et puis euh, également les zones agricoles. Voilà, purement agricoles, les zones jaunes sur la carte sont aussi des zones de faible hétérogénéité. À l'inverse, les zones de très forte hétérogénéité vont être les zones où on, on a une juxtaposition, juxtaposition pardon, de petits carrés de couleurs euh, variées, donc euh, qui comprennent à la fois des habitations, des zones de prairie, des zones, des zones euh, agricoles, et puis euh, des zones... Euh, ce qui est indiqué comme friche ici et qui correspond à des coteaux en trichet, euh, bien exposés, des anciens parcours. Voilà. Donc, ce lien en fait, euh, qu'on peut faire à l'échelle euh, du paysage du canton entre l'hétérogénéité et la réponse de l'astral acoustique. Quand on va un petit peu plus loin, on s'aperçoit que la plupart des indices euh, sont, euh, répondent effectivement à des échelles de, de, de plusieurs, donc là ici. L'échelle pour les quatre bitcoins euh, que je montre à gauche, c'est ce euh, 2500 mètres, hein, donc 2500 euh, 50 500 autour des enregistreurs. Et on voit qu'il y a un lien très fort entre taux de cette configuration, de la densité de et la nuance acoustique. Et que la quantité de forêt dans, euh, dans le buffer a plutôt un effet négatif, ce qui correspond à ce qu'on observe à l'échelle de Quand on va un peu plus loin dans les échelles, on s'aperçoit que c'est l'hétérojeté de composition qui devient qui a un effet très très très fort sur ici c'est l'indice multi-acoustique, donc qui plus six indices précédents, et qu'on peut aller jusqu'à plusieurs kilomètres, autour, cinq kilomètres autour du rayon, autour du truc, on a un effet très fort de diversité du paysage, de composition du paysage sur la diversité multi-acoustique. Alors, ici, c'est la deuxième zone d'étude, le HMI de Pima en Arizona. Donc, pareil, pour illustrer, je vous ai mis plutôt un enregistrement nocturne. C'est un désert de saguaro, euh, les grands cactus de Serge, là, euh, à minuit. Alors, on a une coexistence, une chauve-souris, d'ailleurs, de la même famille que le golos, c'est un aussi, le Western Mastiff bats. Merci à Jérémy d'avoir fait l'identification spécifique. Et puis, euh, en dessous, vous avez. Euh, les petits traits verts regroupés, c'est une chouette, la chouette des cactus là. Euh, Et puis euh, le trait vert en dessous, c'est un onglet. Voilà, donc une coexistence. Euh, de... Les déserts, la nuit, ne sont pas silencieux. Hein, On a la des... des... des présence d'espèces très intéressantes. Et puis en dessous, un chorus matinal, alors euh, euh, dans une forêt de, mon... enfin, de moyenne montagne. Hein. Avec, euh, dominé par une espèce, qui hein, est une espèce de, de petit parrain. et puis euh, les traits verts que vous voyez dans les hautes fréquences, traits euh, euh, verts vert plus haut, là, euh, autour de 9-10 là, au début, et à, en haut à gauche et à droite, ce sont les buzz de colibris quand ils volent, en fait, ils font des... oui, j'ai oublié que j'avais le pointeur. Donc, euh, vous voyez Voilà, ça, ça, ce sont des buzz de colibris, donc il y a beaucoup de colibris en Arizona qui euh, occupe l'espace sonore pour des fréquences très basses euh, et le son du ruisseau en dessous euh, je son, euh, pour dire que la géophonie se confond avec euh, l'anthroponie au niveau des fréquences. Au niveau résultat, euh, inversement de la zone des coteaux, on trouve que les forêts logiquement héberge la plus grande diversité acoustique, avec aussi beaucoup de une bonne diversité acoustique pour de certains indices dans les jardins périurbains, puisqu'on sait que l'urbanisation dans ces régions un peu désertiques est très lâche, avec beaucoup de végétation native dans les jardins. Et puis les Américains ont beaucoup lutté des feeders, hein, ils nourrissent les oiseaux, ils attirent les colibris, donc ça ce qui fait que, que c'est très, très répandu, hein, quasiment tout le monde en a dans son jardin. Et donc, ça fait des jardins qui sont très riches en université, même en, en cœur de l'hôte. Voilà. Euh, à gauche, vérifiez que le fameux indice multiacoustique acoustique euh, qu'on utilise beaucoup est bien corrélé à l'ensemble de tous les autres indices euh, et, et reflète bien la, la variation globale de, de cette diversité acoustique. À l'échelle paysage, on a trouvé de manière assez générale un effet très négatif de la densité de l donc l'inverse de ce qu'on trouve dans les couteaux, et un effet positif, évidemment, de la quantité de forêt, puisque c'est l'habitat le plus riche acoustiquement. Voilà, donc ça, c'est les résultats qu'on présente dans cet article. Pour aller un petit peu plus loin, si j'ai un peu de temps, je vais vous parler des d'autres études euh, sur la diversité acoustique euh, dans des paysages complexes, hétérogènes, qui sont en cours. Ici, un travail qu'on mène avec Daphne Durand de la euh, Rade Saint-Laurent de la ferme, sur la ferme, euh, la ferme expérimentale. Donc, euh, vous connaissez sans doute euh, cette ferme hein, où on les essaye en fait euh, dans le cadre de la transition agroécologique de créer un troupeau de races euh, maraîchines complètement euh, autonome hein, en termes euh, de capteur de CO2. Voilà, un petit peu d'après. Et donc, euh, donc, là, on a 12, euh, 12 en fait, points d'écoute qui sont suivis annuellement par un mythologue. Et donc, on a, on a mis des enregistreurs l'an en dernier, par le collègue de Saint-Laurent, pour, savants, pour euh, voir l'adversité acoustique sur ces points, euh, qui sont en fait euh, des mosaïques de paysages qui mixent culture et prairie, hein, de manière euh, ouais, De, de purement prairiales, vers des mosaïques quasiment euh, que de. Que de, céréales. Euh, de... Sure. On a des premiers résultats qui sont déjà très très intéressants. Euh, alors le domaine est traversé par une, une quatre voies, hein, donc euh, qui est très bruyante. Donc on s'aperçoit que les indices qu'on utilise pour quantifier les niveaux anthropiques, le NDSI notamment, sont très très corrélés à la distance à la route principale, hein, mais pas uniquement euh, le NDSI, mais également le, le la, la, la proximité des points d'eau euh, augmente la, la, la, la, la quantité de points d'eau dans le, comme c'est des périphériques quand même de, Barret, hein, de joue un rôle sur diversité acoustique, la quantité urbain. mais le plus intéressant c'est les deux graphiques euh, donc, euh, en bas à gauche hein, celui-là et celui-là qui montrent que euh, parmi les types de cultures hein, qu'on a ici quantifiées avec OZO 2020 euh, c'est euh, euh, justement un effet négatif des maïs et des éleveaux Côté sur, sur la statistique, et au contraire, un effet positif de tout ce qui est serré à paille. Voilà. Donc, Donc, ça, c'est un truc qu'on va creuser sur euh, d'autres régions euh, de paysages bourreaux, d'autres ateliers, c'est en cours de, de construction. Et enfin, dernière étude que, dont, je, que je, dont je vais vous parler aujourd'hui, euh, juste avant, on sort des paysages à agricoles pour aller dans des paysages forestiers, en euh, forêt domaniale de Rambouillet, où on a regardé en fait. Euh, l'effet de la gestion forestière à l'échelle parcelle et à l'échelle paysage sur l'université acoustique. Donc cette forêt domaniale elle se caractérise par la mise en place depuis une douzaine d'années d'un réseau d'îlots de vieux, que les, les collègues appellent des îlots de vieux bois, hein, donc euh, qui se décomposent en îlots en, en de vieillissement et de sénescence, et de sénescence étant les îlots sur lesquels on n'aura plus jamais et le vieillissement de ceux où on se réserve le droit de les, de les exploiter, mais à des échéances de temps très longues. Et donc, euh, on a construit un design pour tester cet effet. Voilà. Euh, la forêt étant elle-même aussi euh, euh, pardon, euh, coupée en deux, alors on la devine, mmh. euh, ouais, par une quatre voies très importante Donc, euh, on a également testé l'effet de la distance à ce, à ce pardon à ah, ce réseau euh, routier principal. Euh, donc on trouve un effet hein, donc, euh, très important de la distance à la, à la quatre voix sur euh, la diversité acoustique, ce qui est attendu, mais de manière plus intéressante, que, on, encore plus intéressante, c'est qu'on a trouvé que ce... ce que non seulement euh, la diversité acoustique était plus élevée dans les îlots de vieux bois que dans les parcs conventionnels, mais qu'en plus, euh, ça interagissait avec la distance à la route, comme si on peut dire avec un inversement de, de tendance pour certaines euh, euh, ou euh, pas un, inverse, un inversement mais plutôt euh, euh, de tendance qui, qui ne s'observe que, que pour les parcelles conventionnelles, ce qui tendrait à montrer que les îlots de bois ont un effet de buffer acoustique sur la diversité par rapport à la distance à la route. Voilà, j'entre je pas dans les détails. Euh, C'est une forêt où il y a euh, énormément de parcelles de ce que les forestiers appellent euh, GV, tgb gros bois très gros bois avec des très beaux arbres. Et on a, on montre que euh, non seulement la quantité de forêt euh, de old-growth forest a, a un effet sur la diversité acoustique, mais également les euh, effets positifs de la diversité de paysage et négatifs de la densité. De voilà. Je vais arrêter là. Quelques éléments de discussion. Euh, donc euh, vous avez peut-être tous en tête euh, le débat très controversé actuellement sur euh, les effets positifs et négatifs de la fragmentation euh, proprement dite, indépendamment hein, de la perte d'habitat proprement dite, qui a euh, donné lieu à beaucoup de publications dans ces derniers temps, euh, et euh, qui attribue en fait euh, la plupart des effets positifs de la fragmentation euh, à des effets de l'hygière positifs, voilà. Donc, euh, ici, juste pour dire que, cette, euh, que cette, cette, euh, ce focus sur les effets de lisière négatifs et positifs comme étant le, le driver principal des effets sur la fermentation, n'est hein, euh, pas, comme le, le souligne euh, Carrie très bien dans son article un peu historique, là où elle retrace, elle montre bien qu'en fait, euh, c'est que depuis les années 70 qu'on euh, a eu une vision euh, négative de l'éthologie. La fragmentation avec l'application de la théorie des îles à la à du paysage, mais qu'avant, et notamment euh, dès à léopold dans les années euh, début du siècle, là, on considérait tous ces, ces habitats lisières comme étant très riches, très riches, euh, pour différentes raisons, très, un effet très positif sur la biodiversité, pour différentes raisons, productivité, aussi corridor, enfin, je ne rentre pas dans le détail. Tout ça pour euh, dire que je vous conseille la lecture de deux articles de Christina Brunswick qui viennent de sortir, enfin surtout le, le dernier qui est sorti euh, hier je crois, Alors, The Macroecology of Landscape Ecology, qui essaie un peu de... de, de, de, de comment dire, d'unifier en fait toutes, ce, toutes ces, euh, ces réponses un petit peu contradictoires de la diversité à la fragmentation sous l'homme de la macroécologie, hein, c'est-à-dire d'expliquer le fait que les réponses soient contexte dépendants par euh, des facteurs biogéographiques bio, euh, beaucoup plus larges que ceux qu'on utilise habituellement dans les paysages. Voilà. Euh, rapidement, euh, même dans des paysages protégés, hein, en Europe, euh, on est dans des paysages qui sont très affectés par les bruits. Euh, les bruits d'origine tropique, en particulier le trafic aérien, le trafic routier, ce sont des, où le, évidemment, les sons, pendant ce début urbain, restent des marqueurs dominants des paysages acoustiques, même quand on est, comme le montre le dernier article de Sueur, par exemple, dans les forêts du Jura, subalpines, de très haute altitude, qui sont des espaces protégés, quand on fait des suivis acoustiques à long terme, le driver principal, c'est le trafic aérien, même dans ces euh, espaces protégés. Et donc, les oiseaux doivent s'adapter. Hein, euh, la tolérance au bruit est très variable en fonction du type de champ. Et euh, donc, euh, ah. les oiseaux doivent adapter leur niche acoustique à ces bruits. Voilà, je ne rentre pas plus dans le détail. En perspective, euh, je, je, je vous encourage à, à réfléchir, à lire des choses sur... Euh, la manière dont le bien-être acoustique peut être considéré comme un service culturel hein, par, euh, et donc mesuré en partie, en tout cas par la masse acoustique pour les, pour les, pour les gens. Voilà. Et puis, euh, voilà, euh, beaucoup de perspectives technico-théoriques, théoriques théorique techniques sur les sons, puisque là, on commence à s'intéresser aux vibrations hein, produites par les insectes et les plantes euh, qui sont euh, dans des fréquences de sons très très basses qu'on peut enregistrer avec des vibromètres laser. Et puis en fait, on sait que certaines espèces, par exemple les punaises ou beaucoup d'espèces phyto d'insectes phytophages, en fait communiquent avec ces vibrations. Donc, on commence à pouvoir les enregistrer, et les explorer, et donc on aura des paysages acoustiques de vibrations comme on a des paysages dans le type d'illustrations actuellement.